d d d d Et salut à tous les gars, très bien, c'est Gabriel, et oui, je suis content de vous revoir, je suis content de vous revoir parce que demain s'annonce une grosse après-midi pour vous les amis, une grosse après-midi pour vous. Donc je vous explique en gros, je vais faire des ouvertures, je vais vous montrer plus tard ce que c'est, d'accord Je vais faire des ouvertures, si vous avez des cartes qui vous intéressent, moi aussi j'ai des cartes qui m'intéressent, j'ai des petites cartes qui peuvent m'intéresser. Donc, les cartes salamandres, déjà. Ça, c'est sûr. Si vous en avez, mettez-les moi de côté. Voilà. Demain, à 15h, je vais vous faire un gros live. Un gros live. Sur des ouvertures, des paquets que j'ai achetés pendant que j'étais au centre. Je, je, vous, je vous le redis, pendant que j'étais au centre. Parce que je pense toujours à vous quand je suis au centre. Je dis, putain, c'est vrai que ça va faire 6 mois que j'ai pas... J'ai pas sorti de vidéo. Je dois perdre des abonnés. C'est... Voilà. C'est ce qui... Euh, ah. C'est ce qui m'emmerde de plus, en fait. C'est... Euh, au départ, avant... Je vous le dis honnêtement. Avant de... Avant de... Avant d'entrer dans le centre, je vous le dis, j'étais à 300 abonnés. Donc, c'est déjà quand même plutôt énorme vous êtes d'accord avec moi je pense plus 300, de 300 abonnés et là je m'aperçois que depuis que je suis dans le centre j'ai perdu euh, on va dire plus de la moitié de mes abonnés je suis à 194 ou quelque chose comme ça donc euh, voilà, donc on va passer au vif du sujet parce que vous attendez que ça vous devez être derrière votre écran vous devez crier ah mon dieu mais il nous parle de live et il nous parle de quelque chose qui nous intéresse pas eh ben, on va commencer par ouvrir ces petits boosters. Donc, ces petits boosters que j'ai achetés à Konami, donc euh, que je vous dis, j'ai acheté un truc spécial. Voilà. Avec ce beau tapis en carton. Voilà. J'ai pas eu l'idée tiens. J'ai pas eu l'idée c'est pas grave. Une nouvelle Dexbox pour le deck salamandre. Des pochettes de protection. Voilà. Et bien sûr. Euh, ces cartes. Donc il y en a. Sur, euh, pardon, excusez-moi, deux Il y a une page de pub qui, qui. qui se met. Donc sur toutes les cartes qu'il y a là. Toutes les cartes qu'il y a là.. Donc il y aura bien sûr, il y aura bien sûr, donc euh, et je vais en garder une ou deux, mais après tout le reste c'est pour vous. C'est Magicien Sombre, Dragon Proxy, Peau du Désir, requin Rebarian, alors je sais pas si je l'ai dans ma collection, mais celui-là je vais le garder. Monde des Rêves, alors je vous le dis elles sont pliées, mais ça ça vient pas de moi, ça vient de du quand j'ai reçu le colis. Le petit jeton Yu-Gi-Atem. D.S. de la Douce Vengeance. Roi Seigneur des dés, Voilà. Donc, euh, le dragon de destruction, je vais le garder parce que c'est pour mon ami euh, Kurama. Parce qu'il a un deck avec le creux de Christias et un autre de destruction, donc il pourra faire encore plus mal. C'est... je pourrais, Je pourrais bien le faire. Ouais, je pourrais bien le mettre dans mon petit deck pyrovolcanique, mais ça serait, ça serait euh, rajouter des cartes pour rien. Donc, je vais lui laisser. Euh, Rhapsody de la résurrection des dragons. Et Boucle la structures Donc ça, ça sera des cartes à garder. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à en mettre. Dans les commentaires. Et alors. Je vous parle. Maintenant. Voilà. On va, on va s'ouvrir tout ça demain à 15h, tout ça voilà et bien sûr, dans ce petit live, il y aura un plus parce que c'est ça sera le 24 décembre, je peux pas vous laisser sans, sans, sans un petit cadeau il y aura tout ça à gagner, on, avec Kisara on va vous poser des questions sur euh, sur le ruling, sur les cartes on va vous poser pas mal de questions sur, sur Yu-Gi-Oh et bien sûr, et bien sûr avec tout ça ah ben il y aura un paquet à gagner à chaque fois. Donc euh, dedans il y a, euh, je vais en garder un pour moi parce que voilà. Dans chaque euh, fusion de lame édition spéciale contient trois boosters de pack de la fusion de lame, un lot de cartes super rares variantes, un lot de deux cartes super rares variantes non foil à l'extension l'attaque des sauvages. Donc euh, j'ai payé ça je vous le dis honnêtement j'ai payé ça à 109 euros et j'ai pensé très fort à vous parce que c'était ma dernière commande j'ai pensé très fort à vous et j'ai dit pourquoi pas leur faire un live un gros live avec un concours avec un concours mais super quoi pour euh, pour demain pour demain voilà donc Kira m'a confirmé et voilà c'est super je suis content donc j'espère que vous viendrez tiendrez nombreux voilà J'espère tout simplement que vous viendrez nombreux. Et surtout n'oubliez pas de liker, de partager cette petite vidéo sur tous, les... sur Facebook, sur Twitter. Moi je vais le faire, hein. Et sur tous vos groupes euh, Yu-Gi-Oh, parce que j'ai, hâte ad... je voudrais avoir, je voudrais avoir beaucoup de monde pour mon retour. Parce que je suis là jusqu'au 5 janvier. Je comptais vous faire des vidéos. J'ai oublié un peu de matos. C'est pas grave. Mais on fera aussi un petit live avec Kishara. Euh... Avec les échanges sur Pokémon Ultra Soleil et L Ultra Lune ou quelque chose comme ça. <rire> Donc on fera un petit live comme ça. Euh, je vous le dis aussi, si vous aimez un peu les jeux vidéo, j'y pense parce que voilà, Kisara c'est mon ex-copine. Voilà, Kisara c'est mon ex-copine. Si vous aimez les jeux vidéo, les jeux un peu style à la prison break et compagnie. Il euh, y a un jeu, c'est euh, en anglais bien sûr, mais bon, ils ont sorti un let's play et il est génial, il est comme ça, parce qu'elle vous explique de A à Z comment il faut faire pour terminer le jeu avec les succès, voilà. Donc sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à plus, je vous souhaite une bonne soirée, un joyeux réveillon, et on se retrouve demain à 15h pour le gros live avec le concours. Allez, salut